Installez, formatez et transférez de la musique sur le disque dur interne du Prime 4. Retirez le panneau arrière du lecteur, branchez le disque dur grâce au connecteur plat et fixez l'ensemble avec les vis fournies. Connectez le Prime 4 à votre ordinateur grâce au câble USB bleu. Allumez le Prime 4, maintenez appuyez le bouton View, appuyez sur Source et sélectionnez l'icône de l'ordinateur pour passer le Prime 4 en mode contrôleur. Le disque dur interne du Prime 4 va apparaître sur le bureau de votre ordinateur. Formatez-le au format exFAT ou FAT32. Lancez ENGINE PRIME qui lira le disque dur interne du Prime 4 comme une clé USB classique. Depuis ENGINE PRIME, transférez les chansons depuis l'ordinateur sur le disque dur interne du Prime 4. Lorsque vous avez terminé, éjectez le disque dur en toute sécurité. Appuyez sur « Standalone » sur l'écran du Prime 4, puis sur « Yes » pour confirmer. Le Prime 4 va charger la collection musicale chargée sur le disque dur interne. A noter, vous n'aurez pas besoin de retirer physiquement votre disque dur à chaque fois que vous voudrez charger de la musique. Répétez simplement les étapes 2, 3, puis 5, 6, 7 et 8. Le Prime 4 est compatible avec les disques durs SATA 2.5 pouces, HDD ou SSD il n'y a pas de capacité maximale pour les disques durs.